conseil peux-tu donner pour limiter les frais liés au transport ou la pollution liée au transport Oui, il est important d'abord de partager euh, son véhicule. Si on a une voiture, on peut également euh, amener des collègues de travail ou bien des amis, on peut se déplacer en, ensemble. Euh, ensuite, c'est important que les gens utilisent d'autres moyens de transport que la voiture, peut-être... Euh, il vaut mieux utiliser le bus parfois, si on ne va pas très loin, si on va en ville, ou bien le train, c'est un moyen également assez pratique. Et puis il y a d'autres moyens, les gens peuvent utiliser des, des vélos, donc c'est important peut-être de regarder les options qu'il y a. Les gens peuvent louer des vélos ou louer des, des véhicules, des voitures pour limiter les frais. Les, frais de transport et puis la pollution. Euh, bien sûr, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui, ce qui serait le mieux, ça serait de, de ne pas avoir de voiture et d'utiliser soit le bus, soit le train, euh, soit le, le vélo si on peut.